Oui, donc hier, euh, c'était un rendez-vous initié par la ministre en charge de la fonction publique et qui concernait donc les, la rémunération de des cinq et quelques millions d'agents des trois versions de la fonction publique territoriale, hospitalière, euh, comme état. Et donc, cette réunion que la ministre avait souhaité faire est en fait quelque chose qui est assez bizarre puisqu'il s'agit d'une séquence qui pourrait durer jusqu'à la veille des élections présidentielles, qui n'engagerait pas le pouvoir exécutif actuel et qui serait laissée comme une espèce d'héritage à celles et ceux qui seraient élus au printemps 2022, ce qui déjà fait dire à la CGT qu'on est dans un exercice à tout le moins particulier. Et mais surtout sur les deux autres aspects, on voit que la ministre de la Fonction publique a choisi ça parce qu'en en fait début juillet, face aux légitimes demandes de toutes les organisations syndicales d'augmenter la valeur du point d'indice, c'est-à-dire en fait ce qui sert à rémunérer le coefficient de base de tous les agents de la fonction publique, encore une fois qu'ils soient titulaires ou non titulaires, qu'ils qu exercent dans un hôpital public, dans une administration centrale, dans une mairie, ce coefficient sert. Et ce coefficient est donc grosso modo gelé depuis 12 ans. Et en dépit de la demande de tous les syndicats, au premier rang desquels la CGT, euh, en juillet dernier, le gouvernement a fermé la porte et dit qu'il n'y aura pas d'augmentation de la valeur du point, ni en 2021 ni en 2022, ce qui entraîne des pertes de pouvoir d'achat considérables. Et moi, je crois que cette séquence qu'elle ouvre aujourd'hui, c'est parce qu'il y a de la pression quand même, que y compris la population voit que les agents des services publics se défoncent pour l'intérêt général, pour la santé, etc. Et que pour le gouvernement, c'est une façon de se dédouaner à peu de frais des légitimes exigences des agents de la force publique. Et puis hier, c'est invité ce qui n'était pas prévu, l'augmentation du SMIC, car l'inflation a repris et donc, le SMIC a été augmenté du minimum légal, va être augmenté du minimum légal le 1er octobre. Dans la fonction publique, on ne peut pas avoir de salaire minimum en dessous, la, en dessous le SMIC. Donc au 1er octobre, le salaire minimum de la fonction publique sera mis au minimum légal. Mais juste, je donne un chiffre avant, avant de continuer. Ce qui fait qu'au 1er octobre, un agent de catégorie B, qu'on a que, là aussi dans les trois versants, c'est-à-dire un cadre intermédiaire, au 1er octobre, va être recruté à 0,9% au-dessus du SMIC, alors que la plupart du temps, il est recruté par concours en moyenne à Bac plus 3. Voilà où nous rend, si je dois donner un exemple, la politique salariale que nous subissons depuis des années dans les trois versants de la fonction publique. Alors effectivement, il y a plusieurs dispositifs qui ont été prévus de manière parcellaire. Il y a ce qu'on appelle le Grenelle pour l'éducation nationale, qui est une revalorisation pour les métiers d'enseignants. Mais cette revalorisation, il faut le préciser, très faible, ne va passer en fait sur un plan pluriannuel que par des régimes indemnitaires. Et puis, il y a eu le Ségur de la santé, euh, que la CGT n'a pas signé, qui, là aussi, procède à un certain nombre d'augmentations pour les corps euh, médicaux, et encore, il, faut, il faudra en débattre, là aussi, de manière insuffisante. Et là, ce qu'elle a annoncé en juillet en plus, c'est effectivement, il faut le reconnaître, une petite amélioration qui s'appliquera en janvier 2022 des agents de, ca de catégorie C, c'est-à-dire, en fait, les agents d'exécution des trois versions de la l'infosublique. Mais en fait, les mesures annoncées. Elle a fait une entourloupe. En fait, les mesures, c'est une accélération de carrière. C'est-à-dire, pour l'essentiel, les enfin, les, la rémunération en espèces sonnante et trébuchante reste pareil, Mais en revanche, alors qu'on mettait en moyenne 25 ans hier pour dérouler sa carrière en catégorie C, demain, ça ne devrait plus que 20 ans. Voilà, donc c'est une petite mesure que la CGT a d'ailleurs reconnue comme telle. Mais encore une fois, ça ne change pas le fond des choses. C'est-à-dire que l'agent, au bout de 20 ans, certes, il, a, il sera plus vite au sommet, mais il ne gagnera pas un fifrelin de plus en étant au sommet. Et par ailleurs, un des effets pervers, c'est qu'on a déjà des agents des fois, qui restent 7-8 ans coincés au sommet de leur grade et qui ne bougent plus. Demain, avec le système qu'on a, ça peut être 10-15 ans qu'un agent restera. Donc on voit bien qu'il y a un effet d'entourloupe et que cette petite mesurette, qui s'appliquera donc à partir de janvier 2022, ne correspond en rien aux légitimes attentes des personnels de la fonction publique. Donc la CGT, pour aller à l'essentiel, on a beaucoup de revendications. On a une première qui d'ailleurs anime la campagne depuis plusieurs mois que nous menons sur les trois versants de la fonction publique. Nous réclamons une mesure d'urgence qui est immédiatement une mesure de 10% d'augmentation de la valeur du point, ce qui ne comble pas tous les retards accumulés depuis des années, mais qui au moins une première mesure forte qui pourrait s'appliquer. On aurait pu parfaitement envisager une mesure de 5% en 2021 et une mesure de 5% en 2022. En tout cas, c'est ce que la CGT réclame, ce qui permettrait d'augmenter, de donner une bouffée d'air assez significative déjà à tous les agents de la fonction publique. La CGT elle réclame aussi, par exemple, je vous donne un exemple, aujourd'hui on a des carrières complètement étriquées, des agents rentrent et au bout de 30 ou 35 ans de carrière, même en catégorie B, en catégorie A, ils sont recrutés à 3 000 euros et finissent à 4 000 euros. Donc il y a des cassements de carrière considérables. Et donc la CGT, par exemple, elle réclame que pour une carrière complète, un agent soit assuré d'avoir une amplitude d'au moins de 1, 2. Autrement dit, je donne un exemple. Pour me faire comprendre, un agent recruté à 2 000 euros, par exemple, en début de carrière, nous nous estimons qu'au bout de 30 ans, par exemple, on doit lui assurer qu'il sera au moins à 4 000 euros pour qu'il ait une véritable carrière qui se déroule et qu'il ne soit pas réduit, encore une fois, à des carrières dérisoires où, au bout de 30 ans, on gagne 50 euros de pouvoir d'achat. Voilà. Je te donne ces deux exemples, il y aurait bien d'autres choses à dire, mais ça serait trop long dans le cadre de notre interview. Mais bien entendu, ces légitimes revendications, le gouvernement actuel ne les prend même pas en considération. Eh bien, donc pour la CGT, clairement, mais nous ne sommes pas les seuls, heureusement. Évidemment, face en fin de nous recevoir du gouvernement, nous ce qu'on dit c'est qu'il faut évidemment élever le rapport de force, il y a un besoin absolu de changer la donne, on ne peut pas se contenter de espèces de discours énamourés que ne fait le pouvoir exécutif, Macron, tout le monde, les fonctionnaires merveilleux, leur engagement, les personnels hospitaliers, tout ça, oh, formidable, ils ont montré pendant la crise, etc. et, ça, et, puis, en, et puis par ailleurs leur donner des clopinettes, ça c'est pas possible. Et donc, comme le gouvernement, et le Président de la République n'entendent pas changer leur fusil d'épaule. Pour la CGT, clairement, il s'agit aujourd'hui d'élever le rapport de force, de faire converger les luttes, et donc évidemment, nous nous emparons du 5 octobre et nous appelons à faire du 5 octobre un grand moment de temps fort d'action, de grève et de manifestation partout dans la France publique. Nous le faisons unitairement avec Ouvrière avec la FSU, avec Solidaires qui sont à plan au niveau international. Et il y a une autre force, la Fédération autonome de la FOSBI qui appelle avec nous. Nous nous en réjouissons. Et bien entendu, le 5 octobre doit être une étape réussie, massive, afin éventuellement d'ailleurs de préparer les suites après, car nous aurons probablement ensuite besoin de continuer les mobilisations pour obtenir, encore une fois, dès le budget 2022. Les, la concrétisation, encore une fois, des légitimes attentes de tous les salariés de la fonction publique.